c'est un match qui va être très très très important. Ça va être le plus gros match de ces 20 dernières années, je pense, pour le Maroc. Est-ce que tu as une pression sur toi Comme je suis passé par le monde matière, je j'ai pas la pression qu'on peut avoir dans les matchs comme ça. Il dit qu'au début, que les marocains ne t'ont pas très très bien accepté. Et puis, euh que ce soit que tu sois devenu pro à 25 ans, etc. Et d'un coup, quand tu as mis les trois buts, tu es devenu un héros national pour eux tous. Est-ce que c'est vrai ou pas Non, c'est vrai, mais après, on ne me prend pas la tête, parce que si je ne marque pas le prochain match, ça va, ça va rechanger. Donc, euh, je ne fais pas trop attention et j'essaie de donner le maximum. Est-ce que tu vois la Russie et la Coupe du Monde J'espère le voir tu te Quand tu dis la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu te rappelles quand tu étais petit, etc.? Je me rappelle de la France quand ils l'ont gagné. Quand tu étais petit, est-ce que tu as suivi Maroc pendant la Coupe du Monde Ben ouais, c'était la Coupe du Monde en France. Et on se rappelle que ça a été éliminé dans la Coupe du Brésil. Aujourd'hui, vous avez une belle équipe. Benatia, Belanda, Dira. Euh, ça doit être quoi votre but euh, avec une équipe comme ça Non, le but c'est de se qualifier déjà et de montrer qu'il y a une belle génération au Maroc et de faire de belles choses à la Coupe du Monde, Inshallah.